Good morning! Allez, y'dan, les tusses aujourd'hui, le Lélu nishmat, le Brahmandachay, Ben Nitzra, Kvifani et Dvorah, Batester. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine, tu ne veux contacter le 5 minutes éternelles. Nous étions un Masechat, y'vamot, perech d'al'et Mishnavav, Tala Bekatan Hachayagdil, O Begadol Hachayavu Mimdina Ta'yam, O Becheresh, O Bechoteh, El Shoumin Lo, Ela Omrim Lo, Alecha Mitzvah, O Chalots, O Yabem. Je commence par traduire, Tala Bekatan Ilha, fait grand. En fait, on parle qu'il y avait, comme on a appris dans la mescharp précédente, que la misère de yikum de, de incombe tout d'abord au grand frère, ok, au grand frère qui est là. C'est-à-dire euh, il y avait Rouven, Shimon, Lévi, Yehuda. Shimon, il est décédé sans, avec en laissant une femme sans enfant, et bien sans avoir eu d'enfant d'elle. Alors, alors maintenant, sa femme, sa veuve. C'est une yevama et il y a un de ses frères qui doit se marier. Qui doit se marier On a dans la précédente, le grand frère, Réhouven. C'est lui le premier, on a vu que si Réhouven ne veut pas faire le hiboum, il devra, là, et alors, alors on ira voir ensuite Shimon, après on ira voir, euh, on ira voir plutôt Yehuda, et après Lévi, parce que c'est Shimon qui est décédé, on nous dit. Euh, donc, maintenant, ce qui se passe, c'est que Réhouven, il a dit Moi, je ne veux pas faire le hiboum, mais regardez, le frère Yehuda, bon, pour le moment, il a 4 ans, mais venez, on va patienter encore. Quelques années, d'ici 9, 10, 11 ans, peut-être qu'il sera intéressé par, euh, par faire la misère de Hiboum. Et donc, il n'a pas envie de faire la khalitsa, ça ne lui dit pas de faire la khalitsa. Vous savez que des fois, ça peut vraiment porter préjudice de faire une khalitsa. Parce que si, par exemple, Réouven, il voulait se marier avec la sœur de la Yévama, s'il fait la khalitsa, c'est fini, c'est grillé à vie, il ne pourra plus jamais se marier avec elle. Donc il préfère, par exemple, attendre que peut-être qu'il va avoir son petit frère qui va faire lui la khalitsa. Et l'autre, l'autre, la femme, elle est là, elle dit non, pas du tout, moi je vais pas attendre pendant, pendant 15 ans, qu'est-ce que je vais faire Fais-moi tout de suite une khalitza, soit tu me fais le hiboum, soit tu me fais la le Ouais, C'est ce qu'il fait, par exemple, Tala Bekatan la il, il veut être tollé, il, il veut la faire dépendre dans le petit frère jusqu'à qu'il va devenir grand, ou encore obégado la yam ou encore dans un autre grand frère qui est plus prioritaire, mais jusqu'à qu'il revienne de l'étranger, parce qu'en réalité, on parle d'une situation plus délicate, cette fois-ci on change, on avait revenu chez mon ennemi c'est Lévi qui est décédé sans enfants. Il a deux frères, il a deux grands frères, lui, Reuven et Shimon. La Mitzvah, incombe normalement à Reuven. Le problème, c'est que Réouven, il est parti faire fortune à, en Amérique, pour le moment, et contrevenir d'ici quelques années. Et il y a pour le moment Shimon, Shimon qui n'est plus le grand frère. Et la Mishnah, en fait, elle vient m'apprendre à la chote. Elle vient me dire, tout d'abord, la Mitzvah incombe maintenant au grand frère qui est présent. Tu ne commences pas à lui dire à la Yevama, viens, attends, commence à attendre que le grand frère vienne. Mais pire que ça, Shimon, maintenant, Shimon qui est là... Il dit, non, non, non, non, laissez, laissez, ça va être Réouven, quand il reviendra, il sont commandé ils de la prendre. Là, Yavama, va a le droit de refuser, elle lui dit, non, tu me fais la mise à tout de suite, soit tu me fais le hiboum, soit tu me fais la khalitza, mais il n'est pas question que moi je vais rester planté en train d'attendre que... Euh... D'accord Au Becherech, encore, il a voulu, Réouven, le grand frère qui était là, il a voulu la donner au petit frère Lévi, sauf que Lévi, c'est un sourd, ou encore Choté, il n'a pas de tête. Il a un fou, le pauvre. Et puis alors là, là, la Mishnah, elle va me dire que non, on va pas forcer. C'est-à-dire, si le seul frère, je vais expliquer un peu. D'abord, je traduis. on ne l'écoutera pas. Et là, on mais on le dira à lui, toi le grand frère qui est présent, parmi tous les, les le grands frères qui est présent. Alecha mitzvah, La mitzvah incombe à toi. Soit tu le fais la soit tu le Iboum. On apprend une alacha très importante, en fait. C'est déduit de nouveau, dans la même paracha, il y a juste à côté. Je ne sais pas si c'est avant ou après. En fait, il y avait, c'est ça, juste le que juste avant. Une drachat traza extraordinaire. qu'on on a parlé d'un sujet complètement différent, mais Khamim apprennent par juxtaposition sa position, une importante. Shom Yoga, a importante. Lo tarsom shor La Michelle est venue me dire, tu ne mettras pas de muselière. Le, la Torah, mais un passage qui, qui a un interdit de la Torah qui me dit dans le qui était Tu ne mettras pas de muselière au taureau lorsqu'il va tiner la, la voix, ça veut dire que lorsque tu fais travailler en taureau pour, euh, pour battre, pas, pas battre le lait, pour écraser le blé, je sais pas si ça se dit en français, ouais, pour c'est pas. Tu le fais travailler là-bas, et ben tu pas le droit de lui mettre une muselière, tu dois laisser que s'il si envie, il a le droit de manger. Et après, on commence tout de suite la à du hiboum, que à la yevama, il faudra lui faire le hiboum, même malgré elle. Mais la Michelle, la, la Torah, la Gma elle apprend prend par juxtaposition, que tu ne mettras pas non plus une muselière à la, à la yevama. Si par exemple, tu as un. Une Yévama, Yé si un grand frère, si un frère qui veut se marier avec cette femme-là, et que la Yévama ne veut pas, mais pas avec une raison acceptable, elle est obligée de se marier. C'est-à-dire, le grand frère leur va leur forcer, Je ne sais pas, on ne va, va pas la violer, à ce moment là mais en tout cas, on va lui forcer la main. Mais si toutefois la Yévama vient de dire « Non, le frère, il n'est pas apte. C'est quelqu'un qui est malade. C'est quelqu'un qui est pas net. » C'est quelqu'un... Eh bien, dans ce cas-là, on va dire là, qu'on ne mettra pas de muselière sur la Yévama, on la laissera s'exprimer et dire qu'elle ne qu veut pas, et que dans ce cas-là, elle va réclamer la Khalitsa, ou elle va réclamer, réclamer qu'il y a un autre frère plus apte qui va lui faire le hiboum ou la khalitsa, elle n'a pas envie d'avoir affaire à, à cette personne-là, et on l'écoutera. C'est déduit là de justement l'Ochosmi Mota. On ne lui mettra pas une muselière, on la fera pas, on ne lui demandera pas de se taire. On l'écoutera, on écoutera à un autre, et aussi ainsi de suite aussi, si toutefois il va, ça, il va se Le gouvernement n'a pas plusieurs plusieurs plus cas de figure. Si par exemple elle va se retrouver, j'ai explicite, même tout ça, qu'elle va se retrouver par exemple, que l'autre va avoir cinq femmes ou six femmes, que dans ce cas-là, jamais il va, il va venir me voir une fois tous les tous, tous, tous les mois et demi, il va, il va se retrouver avec moi. C'est aussi, tout ça c'est d'état à notre, qu'une femme, elle a le droit de se plaindre, de dire non, je veux pas, et dans ce cas-là, soit lui, il me fait la khalissa, soit c'est un autre femme qui me fait le hiboum, elle pourra réclamer, on l'écoutera. Ok C'est tout pour aujourd'hui, je c'est une journée pleine date, c'est la tout, c'est